Si vous n'avez pas un poêle dans la main, alors j'ai un job pour vous. Aujourd'hui, je vous emmène bosser chez Asgard, distributeur de poêles à bois scandinave. Il recrute des commerciaux. Suivez-moi. Bonjour. Bonjour, Jerry. Tu viens de te réchauffer Oui, mais pas que. Il paraît que tu recrutes et que tu as un job pour moi. On en parle autour d'un poêle et d'un café. J'allais te le proposer. Suis-moi. Merci. Guillaume, tu sais pour moi la convivialité est très importante dans le travail, donc merci pour le café, présente-moi Asgard. Alors, Asgard est une entreprise bretonne qui a 11 ans d'existence et qui fait partie du groupe Valéor. Nous vendons et installons des poêles à bois, des poêles à granulés et des inserts. Et quels sont vos chiffres clés Aujourd'hui, c'est 150 collaborateurs qui prennent plaisir à faire plaisir au quotidien avec nos clients, organisés autour de 20 magasins, principalement dans le Grand Ouest. Et du coup, vos actualités en ce moment L'actualité, c'est le recrutement, puisque nous tendons à nous développer sur tout le territoire, pour atteindre une centaine de magasins, et pour cela, nous recrutons pour le moment une trentaine de commerciaux. Un leitmotiv, Guillaume Notre objectif, vous chauffer le mieux possible, avec le moins de bois possible, en prenant le plus de plaisir possible, et pour le plus longtemps possible. Bon Guillaume, visiblement, il n'y a pas de saison pour installer des poêles, mais ce job, il consiste en quoi au juste C'est un job de commerçant avec une dimension technique. Tu accompagnes les clients dans leur projet, de l'accueil à l'installation. Et tout seul non, c'est un travail d'équipe avec une responsable qualité qui va assurer le suivi et la relation client et nos techniciens qui vont garantir une pause conforme en toute sécurité. Et je travaillerai qu'en magasin Pas totalement. L'accueil et la découverte du projet se font en magasin, mais tu devras réaliser une visite technique chez nos clients. Et quelle formation j'aurai Au-delà de ton expérience, nous intégrons et formons nos collaborateurs sur une période d'environ 3 mois. Et les qualités qu'il me faut pour ce job Alors, au-delà de savoir allumer un feu, <rire> euh, tes qualités doivent répondre à nos valeurs. Qui sont solidaire avec ton équipe, passionnant et conquérant, et surtout, la culture du résultat, c'est-à-dire la satisfaction de tes clients. Merci. Alors pour l'instant, c'est Bordeaux, on espère rapidement arriver à Lille. Au-delà d'un diplôme, on cherche avant tout une personnalité. Là, c'est le client qui va choisir. Il faut un bon relationnel avec un peu de technique. <rire> Les clients se rompent parfois, mais on va rester sur Asgard. Ni l'un ni l'autre. Commercial, futur directeur. Asgard au travail, Marvel à la maison. <rire> Un poil sinon rien. Allez, viens bosser chez nous. Guillaume, merci beaucoup pour la découverte de ce job au poil. Bon, moi, je ne suis pas commercial et j'ai d'autres entreprises à visiter. Par contre, vous, vous avez sans doute le profil pour rejoindre les équipes d'Asgard. Alors postulez, quant à moi, j'irai tester d'autres jobs pour vous. J'ai bien aimé cette nouvelle expérience de job dans ce superbe décor scandinave. J'espère que vous aussi. Bon, on dit Asgard et il fait un peu chaud, je l'avoue. Mais bon, vendre des poils au mois de juin, ça pose pas un souci. Les clients sont au rendez-vous. La bonne ambiance aussi. Bon, n'oubliez pas de liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas votre ceinture pour aller bosser. Et à bientôt pour de nouvelles expériences de job. Ciao